Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un quasiment unboxing de vidéo, on va dire, euh, unboxing de feu d'artifice, de feu à main. Parce qu'il y a quelques temps, je vous avais fait cette vidéo là, donc il y a très longtemps sur la chaîne, hein, il y a eu pas mal de critiques sur la chaîne, euh, je vous expliquais ouais, où trouver un feu à main, ce genre de choses. Je me suis un peu fait incendier parce qu'à l'époque, les quelques sites que j'avais trouvés, bah, c'était assez bof et c'était assez compliqué de trouver en dehors de ces discounts parce qu'amazon n'y avait pas et compagnie du coup ce qui a fait que après tout ça et après la vidéo de la semaine dernière où justement vous avez vu le test de la, de la torche à main du feu à main euh, eh bien je m'étais rendu compte que ça fonctionnait franchement super bien donc voilà on va on va ouvrir tout ça je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris et évidemment on testera ça dans une prochaine vidéo histoire de voir tout ça moi je les ai pris aussi dans le sens que je me dis ça peut être utilisable dans le cadre d'un sac d'évacuation. Si jamais on est sur une zone vraiment euh, encombrée de déchets, une énorme zone où il y a eu beaucoup de destruction ou autre, ça peut être un moyen très utile de se faire remarquer de très loin ou alors également dans le cadre d'une évacuation de domicile et où euh, la montée des eaux aurait fait que les autorités n'auraient pas voulu qu'on sorte de chez nous et à un moment où on est obligé d'être élitreuillé par hélicoptère ou les, les flics qui viennent par bateau et compagnie vous avez tous déjà vu ça aux infos euh, en actualité on va pas se mentir ça c'est déjà fait donc ceci peut permettre de justement euh, pouvoir se faire remarquer et sauver la vie donc voilà à ce niveau là c'est un carton moi dans mon cas de 400 grammes on utilise toujours le laserman, petite vidéo sur le sujet sur la chaîne si jamais ça vous intéresse justement pour les nouveaux et nouvelles abonnés Alors, petite ouverture Ça, ça ne change pas hein. Donc du coup, le site c'est Planète Fumigène Comme je vous l'ai dit juste avant Donc, vous avez autant des fumigènes euh, Qui valaient 5 euros Que d'autres 10, il y avait un petit peu tous les prix Un petit peu toutes les durées Donc sur ça, plutôt euh, plutôt bien Alors, on va voir ça en direct Ouverture. Ok, le carton Ok, c'est emballé en plus dans dans du, du papier, du plastique. Alors, voyons voir ce que ça donne en direct. Donc, il y en a quatre, je crois, de ce que je me souviens. J'en ai pris certains utilisables et d'autres un peu custom fumigènes. Voilà, voilà. Regardez-moi ces beautés. C'est toute beauté, non hein Alors, ça ici et ça ici. Donc, on y va tranquille. Alors, le, voilà, donc là, ici, en premier, on a la torche à main. Donc, comme vous le voyez, torche à main. Dans le fonctionnement, c'est exactement pareil que la vidéo que j'ai fait euh, sur ma chaîne, qui est juste là. Hein. Dans le principe, normalement, donc, voilà, vous avez un petit truc sur le dessus qui protège la mèche. Alors, ici, justement, c'est une torche à main avec une mèche. Donc, qui s'allume vraiment comme un feu d'artifice. Euh, les avantages... Je ne saurais pas trop vous dire, hein, la facilité d'utilisation peut-être. Mais les inconvénients, c'est quand même que si jamais la mèche est trempée ou le système trempé. Donc si justement la mèche est trempée et compagnie, ça fait que votre système est baisé. Après, on est sur quelque chose de quand même plutôt grand. Je pense qu'on est plutôt sur quelque chose qui fait 20 cm. Euh, sinon, euh, sinon, pas mal. Hein. Je vois pas tellement ce que je pourrais vous rajouter d'info. Euh, flamme de Bengal pyrotechnique de 30 secondes. Voilà, rouge un petit peu tout ça voilà sur un petit peu tout ce qui peut être utilisable donc là on est sur une torche à main à main <rire> allumage briquet donc voilà j'en ai un peu pris de différents parce que je voulais voir justement les, les, avant, les, les avantages et inconvénients de chacune donc la première ensuite en deuxième je voulais m'amuser un peu euh, avec euh, voilà le par rapport au rugby au foot un petit peu sur tout ça vous avez des fumigènes de ce style-là qui existent. Donc là, c'est un fumigène Aller la France à Goupille. Un changement de couleur bleu, blanc, rouge. Donc voilà, je voulais tester ça aussi peut-être dans une prochaine vidéo. Mais comme on le voit ici, on est sur un système où on tire la corde et ça se met à cramer. C'est exactement ce que j'ai vu dans ma vidéo de la torche à main. Et sur ça, ça fonctionne vraiment super bien ça crame, donc là c'est dans le cadre d'un fumigène, je voulais, je voulais juste le voir parce que je me dis que dans le même cadre, autant un feu à main que qu'un fumigène peut vous permettre de vous faire remarquer de loin euh, donc voilà, dans les deux cadres c'est plutôt quelque chose de, de plutôt bon donc voilà, on en est à la moitié à ce niveau là euh, on a la marque Spra Sp euh, Sparkler excusez-moi, Sparkler Club fumigène à trottoir une minute donc voilà, on est sur du fumigène qui là, normalement, voilà. Alors ça, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. J'en ai entendu parler, j'en ai vu. Et ça avait l'air franchement cool. De ce que j'ai compris, vous avez la poudre ici. Ou un système d'allumage rapide qui fait que vous le craquez. Donc je crois que c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Vous avez la partie d'allumage qui est en bas. Vous le récupérez. Vous craquez un coup dessus. Et ça se met à cramer. Le principe est franchement super simple. Hop là. Donc... Plutôt bien l'avantage ça fait que ça je pense que c'est un petit peu moins sujet aux intempéries et que je me dis que dans un sac d'évacuation vu la taille que ça prend sa usage unique de toute manière donc ça prend euh, voilà euh, c'est minuscule en termes de diamètre vous voyez par rapport ça fait deux phalanges même pas une phalange et demi de diamètre c'est pas c'est pas dingue donc voilà fumigène à trottoir une minute voilà tac tac tac sparkler club tube fumigène à trottoir une minute blanc voilà et j'ai pris exactement la même mais en rouge voilà donc dans le principe c'est d'avoir des moyens de signalisation qui permettent d'être vu de loin euh, et de se faire repérer voilà le principe c'est ça donc on a ici trois fumigènes et une autre torche à main donc euh, voilà sur tout ça, euh, franchement bien cool. Donc voilà, déballage, unboxing, fumigène et torche à main. Euh, la torche à main que j'avais utilisée dans, dans la vidéo de la semaine dernière, euh, c'est une torche à main qui fonctionnait avec une, une petite corde également, dans le même principe que ça. Donc voilà, au cas où, euh, bah, n'hésitez surtout pas à mettre un gros like, des petits commentaires, au cas où ça fait toujours plaisir, les partages si vous voulez, mais c'est au feeling. Euh, et dites-moi en commentaire lequel des quatre vous, vouliez, vous voulez voir en premier euh, en vidéo. Euh, ou si vous voulez voir deux et puis le troisième en bonus une autre fois. Ou les trois la fois la suite. Ou les quatre même euh, dans, dans la vidéo. Donc voilà. Euh, J'espère que ça pourra vous plaire dans un futur contenu. Ciao ciao